Je suis en direct depuis mon camion pourmêlé dans la campagne et on s'est dit c'est l'endroit idéal pour faire on est dans la campagne au bord d'une nationale ouais on est comme ça nous et on s'est dit c'est quand même l'endroit idéal pour faire bah je veux dire un test lingerie mais oui hein, veux, enfin bien sûr moi j'adore être nue dans la campagne du coup je vais pouvoir m'en donner à cœur joie parce que la lingerie que je teste aujourd'hui, qu'on soit nu ou qu'on la porte, c'est à peu près la même chose. Je vous montre. C'est une robe tube convertible en résille avec des petits cristaux intégrés dedans. Merci à Espace qui me permet de tester cette robe tube convertible de la marque Leg Avenue qui coûte le prix non oh négligeable de 23,80€. Pourquoi non négligeable Parce que je vais déballer le truc, vous allez voir. Quand même, ça fait un peu cher le collant quoi. Alors, sur l'emballage, que vous dire si ce n'est que... Voilà. voilà, rien à dire. Voilà, C'est une boîte, il y a du carton, il y a un truc... Euh... Voilà. Nous sommes donc sur une robe tube convertible. Vous allez comprendre après la notion de convertible à quel point c'est quand même du foutage de gueule en termes de marketing quoi. comme quoi on adore nous prendre pour des flambées et nous bande de consommateurs que nous sommes on en redemande voici donc la robe tube convertible c'est bien une tube qui est donc une taille unique puisque c'est juste un tube en fait de résille avec un petit élastique en haut un petit élastique en bas couleur chair avec c'est ça qui coûte 23 ,80, je pense les petits jams incrustés de partout Magnifique Alors, en termes de qualité, que vous dire La résille a l'air, ma foi, solide Et puis, euh, c'est un tube, quoi <rire> Que vous dire de plus Il n'y a pas de couture, du coup hein, Apparente, vu que c'est un tube Peut-être que c'est là qu'est tout l'art Comme sur un collant, en fait, somme toute C'est comme un collant Sauf que le de mettre Il faudrait avoir une grosse jambe Du coup, tu vas mettre tout ton corps c'est peut-être euh, pour... si tu es plâtré oui peut-être alors pourquoi c'est convertible vous allez voir la blague parce qu'à partir de ce tube résil qui est une incroyable robe vous pouvez la mettre donc en robe entièrement incroyable. transparente le string couleur assortie n'est pas fourni hein. vous pouvez la mettre en jupe longue totalement transparente incroyable en mini jupe totalement incroyable, ils l'ont pas fait mais j'ai testé on peut la mettre en mini bustier aussi c'est incroyable, c'est convertible c'est un tube, on en fait ce qu'on veut comme dirait Rabatin, c'est un objet euh, finiste. voilà, féniste, c'est à dire qu'il a de multiples utilisations on doit aussi pouvoir faire un braquage hein, il y a moyen qu'est ce que vous en dites totalement incognito, voilà incognito il y a aussi moyen de s'en faire un bandeau pour les cheveux, un petit nœud et c'est parti. Un bandana, hein, c'est convertible. Attention, allons au et bout et du convertible. Même si tu travailles un chez la papillon. papillon, tu peux t'étrangler avec. Et tu peux t'étrangler avec, voire essayer d'étrangler quelqu'un par derrière et en faire Mais une ça, arme. Ce pas recommandé. ce n'est pas recommandé mais nous avons donc euh, un une robe convertible un objet féniste. voilà un objet féni pour 23,90€ un objet féniste et eh ben c'est cadeau c'est donné c'est donné c'est pas cher alors au niveau du lavage, évidemment, vu que vous avez plein de petits diams incrustés hein, qui justifient cet incroyable prix, d'ailleurs ça ne va pas tenir 10 ans les diams, hein, je vous le dis, parce qu'ils sont juste collés sur la résille, la résille ça s'étend donc voilà donc ça ne se lave pas en machine, ça évidemment. Se lave pas. ça se lave à la main à l'eau froide, fini, on ça pose ça à plat, on ne lave. le repasse pas, on ne met pas d'eau de javel, on le lave délicatement à la main à l'eau froide. C'est fait de 92% de nylon et de 8% de spandex, autrement appelé Elastane. Je vais de suite faire un essayage. Vous retrouverez les photos des essayages sur mon site charlie-tentra.fr et je vous donne ma conclusion de cette incroyable robe tube convertible qui est un objet féministe, ni plus ni moins, pour l'incroyable prix de 23,90€. C'est dans un instant, c'est tout de suite, c'est NOW et bien écoutez, euh, la robe convertible tube incroyable de Leg Avenue a été testée, approuvée C'est donc un tube, c'est facile à enfiler, c'est facile à transformer Il suffit de le bouger sur le corps euh, C'est plutôt joli le côté euh, petite paillette, petit euh, truc doré, euh, les petits jams euh, incrustés de partout, c'est joli Il faut savoir qu'à mon avis ils vont pas tenir 25 ans les petits jams Du coup perso je trouve que dans un rapport qualité-prix 23,80€ pour un tube de résille je trouve que, euh, appelle le tube de résine de qualité correcte, à ce moment-là, ok, mais euh, le côté robe tube convertible, pour moi, c'est un petit peu du foutage de gueule. Mais enfin, on a quand même le droit de se foutre un peu de la gueule du monde, hein, je veux dire, voilà. Donc, mais euh, mais cela dit, c'est plutôt réussi. Vous voulez voir les photos Vous allez sur mon site charlie-tintra.fr. Il y a toutes les photos et l'essayage de cette robe en pleine nature. Je remercie, bien évidemment, Espace Libido, le site qui booste ta libido. Et puis, ben je vous dis merci. Hein. C'est à vous de jouer maintenant à vos commentaires. Vous pouvez liker, vous abonner à ma chaîne, partager ma chaîne. Vous êtes des oufs, des dingues. Vous vous dites, toi aussi, découvre que la sexualité, c'est fun et ludique. Vas-y, mon pote, je te file le lien. Et puis, mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, c'est Charlie Live Show. Et Facebook, c'est comme sur YouTube, Charlie Tantra. Et moi, je voudrais faire une dédicace et vous encourager à aller voir le travail de Jacques Ravatin, qui est mort. Oui. Euh, mais voilà, de passer tous les flancs qui sont, qui sont racontés juste vraiment, euh, pour ceux qui aiment le, les choses bizarres. Les choses bizarres, si vous vous intéressez aux ondes de forme, aux choses bizarres voilà, et au aux mots aux formes. Voilà. Euh, pour être respectueux de son langage. Allez voir le travail de Ravatin, c'est très intéressant. Bienvenue dans le monde de Jacques Ravatin, les objets phénistes, les énelles et les. Oh, Sans elle, moins est nul, mots. Le, elle est nulle, <rire> elle est nulle. Allez, L salut! L'auréolaire de Jacques Ravatin. tu la vois, ma grosse auréolaire. <rire> salut, Jaco. Bonne route. <rire>